Alors bienvenue dans cette cinquième partie du Flappy Bird clone. Alors on va, je pense, conclure ici cette mini série euh, par cet épisode. On va simplement ici s'intéresser maintenant qu'on a un jeu assez fonctionnel, hein, comme on a pu le voir. On a bien notre Flappy Bird qui, alors si j'arrive, voilà, euh, qui fonctionne. On peut passer les obstacles. Les points sont bien euh, ajustés à l'écran et si on touche, on repart à zéro et on peut effectivement se faire euh, toucher en haut et en bas. Enfin, quand on quitte l'écran, on est bien mort aussi. Donc évidemment, c'est une version très simplifiée du Flappy Bird mais qui permet vraiment à ceux qui suivent et qui débutent cette, euh, avec Unity de comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça alors on va euh, implémenter maintenant une dernière chose qui va être assez simple qui va vous permettre de découvrir quelque chose qui s'appelle Player Pref, qui va vous permettre en fait de stocker des valeurs sur euh, la machine ou sur le terminal Android ou euh, sur Linux, enfin peu importe l'OS, ça va être multiplateforme euh, vous allez utiliser le même code, ce qui va être très intéressant dans notre cas, alors on va commencer tout simplement par utiliser ici le canvas on, a, on va faire un double clic, donc on arrive au au niveau de notre canvas, et on peut voir notre champ. On va pas s'embêter, on va faire un ctrl d pour dupliquer ce texte, et ici on va l'appeler TXT euh, Meilleur M Score. Allez, M Score, voilà ce qui va nous permettre de stocker ça. Alors, évidemment, au niveau de ce champ, on va euh, mettre ici Meilleur Score pour voir un petit peu ce que ça donne, et on va mettre 5 par exemple pour tester. On va devoir baisser le font size parce que là on peut voir que c'est très grand et on va ici appuyer ici sur le rect transform vous avez un petit, euh, un petit encart au-dessus de encore qui va permettre de ancrer et on va appuyer sur Alt et on va choisir en haut à droite de l'écran ce qui va me permettre de positionner en fait euh, et un ancrage de cette euh, de ce champ texte ici euh, par rapport à cette encre que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran c'est à dire que la distance entre cette encre et euh, le champ texte qui est ici peu importe la taille vous pouvez voir euh, elle va toujours rester euh, à la même distance donc ce qui va être intéressant devra, en fonction des résolutions que vous allez jouer si euh, vous utilisez, vous jouez en plein écran ou si vous choisissez une résolution ou si vous transférez ce, ce jeu par exemple si vous le switchez sur une plateforme Android euh, en fonction de la résolution de l'écran vous allez euh, avoir ici votre texte qui va être bien placé mais ça c'est euh, l'UI euh, l'user interface d'Unity donc pour ceux que ça intéresse, allez voir dans mes cours euh, notamment dans la formation développeur j'intègre toute une partie sur euh, l'interface face par utilisateur d'Unity euh, et on voit toutes ces choses en détail alors ce qu'on va faire maintenant on va le, le centrer à droite parce que le texte ici voilà et on va le laisser ici au centre c'est parfait donc comme ça notre texte va se déplacer euh, en fonction du score imaginons qu'on a un score à 4 points le texte va se déplacer sur la gauche par exemple si je fais ici voilà, on peut voir que ça fonctionnera comme ça. Alors, je ne me suis pas embêté, effectivement, j'ai gardé la même, euh, la même police. Mais euh, d'un point de vue esthétique, vous, vous, vous doutez que vous pouvez changer ça assez facilement. Donc, j'ai bien ici mon Chantex, c'est parfait. Maintenant, je vais devoir coder ça euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir maintenant, bah, au start, charger le meilleur score s'il existe. Euh, et euh, surtout, quand je perds, vérifier que mon score actuel est ou pas le meilleur score, si mon score actuel est plus grand que le meilleur score, je vais devoir donc écrire ce meilleur score. Comme on recharge la scène du jeu, euh, on va charger ce score ici, meilleur score à charge chargement de la scène, donc euh, on va utiliser la méthode start du script pour pouvoir charger ça. Mais comment on va faire ça On va aller voir tout de suite dans la doc officielle d'Unity, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne euh, PlayerPref. Alors nous voilà sur la doc officielle de Unity, on a ici Playerpref, classe, une classe qui est utilisée en fait qui va permettre de, et si on traduit ici, de stocker et, euh, les des données en fait au niveau euh, de la machine sur laquelle vous exécutez votre jeu, que ce soit de l'Android, de l'iOS, du PC, du Linux et j'en passe, vous vous doutez bien, vous voyez bien ici, donc d'ailleurs on vous... Montre un petit peu où sont stockées ces valeurs au niveau des différents OS. Ici, en Windows, ça va être stocké ici, dans la base de registre, et ici, euh, donc dans le LashKey Current User, Software, Company Name, donc la compagnie que vous aurez déclarée au niveau du, du jeu d'Unity, et ici votre nom de jeu, en fait, et euh, avec un système de clés qui va vous permettre, en fait, de charger des choses dans la base de registre. Donc je vais ici, euh, pas vous montrer ça en détail, mais euh, vous allez vite comprendre que ça fonctionne assez, simple, assez simplement. donc cette playerpref est accessible dans Unity sans souci. Et ici, on peut voir qu'on a quelques commandes intéressantes, notamment nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est get et set. Alors, qu'est-ce que c'est Pour faire un set, ça va nous permettre en fait d'écrire une valeur de type float ou de type int ou de type string chain de caractère dans la base de registre. Par exemple, je veux écrire dans la clé nom, je vais utiliser par exemple si je veux inscrire mon nom, je vais faire un set string entre parenthèses, ouvrez les guillemets, le nom de la clé par exemple nom virgule et je vais passer cette valeur. Donc vous comprenez bien que si, si vous posez, si vous voulez inscrire une chaîne de caractères, ça va être set string, set int, set float. Euh, un absent de playerpref c'est le bull, le boolean si vous voulez stocker un boolean ceci dit c'est assez simple il suffit par exemple de stocker un int qui va être 0 ou 1 qui va être true ou false mais bon et à l'inverse vous allez avoir get les get qui vont fonctionner exactement de la même manière à la seule différence c'est que vous n'allez juste rentrer que par exemple get string entre parenthèses vous avez les guillemets le nom de la clé nom par exemple et je referme les guillemets je referme la parenthèse ça va me retourner la valeur qu'il y a dans, dans, cette, dans cette clé qui est inscrit dans le registre, notamment sous Windows. Mais comme je vous le dis, vous pouvez voir que euh, sous Windows Phone, ça va être ailleurs... En WebGL, euh, ça va être euh, différent aussi. Donc voilà. Vous avez d'autres choses qui vont être assez intéressantes au niveau des, des commandes. Si c'est delete all pour supprimer toutes les clés. Alors, euh, delete key pour supprimer une clé en particulier. As key, ça va vous retourner un booléen true ou false, si la clé existe. Dans notre cas, étant donné que c'est une valeur de type int, ça va pas, on va même pas avoir besoin de l'utiliser. Parce qu'Unity, euh, lorsqu'il cherche une clé, s'il ne la trouve pas, va vous renvoyer 0, étant donné que vous demandez un, un get int. Donc, on va mettre tout ça en œuvre tout de suite dans Unity, on va voir comment on peut faire ça. Alors. On va maintenant devoir, on va de nouveau ici euh, utiliser. Il y a plusieurs façons de faire. On pourrait faire une méthode publique et euh, l'appeler simplement à la fin de la partie quand le, le bird rentre en collision. Ce qui fait qu'on devrait ici euh, utiliser euh, cette méthode euh, dans le script. Alors je vais essayer de le retrouver, excusez-moi, le bird controller il est là. Et on pourrait utiliser par exemple déclencher euh, ça ici, mais ça va être assez complexe si vous débutez. Ici au moins on est mort, ce qui est assez logique. Comme ça on le ferait qu'une fois par partie. Euh, on euh, irait tout simplement. Simplement ici vérifier si c'est le meilleur score ou pas et, euh, et on inscrirait le meilleur score si, euh, si c'est mais ça va être assez compliqué on va devoir utiliser encore des méthodes donc ce qu'on va faire on va faire un peu différemment ça aura un autre avantage on va aller au niveau du canvas script et ici on va déclarer déjà une nouvelle variable de type texte qui va s'appeler txt m score voilà on l'appelle comme on veut pardon j'ai mis Petit ast euh, multiplié, voilà, et donc ici euh, bah, c'est simple. On va utiliser euh, déjà, on va devoir charger ce meilleur score avant de voir comment on va faire. Donc, on va utiliser la méthode start du script, euh, pas public, pardon, excusez-moi, void euh, start, voilà, et ici on va tout simplement charger avec euh, le txt-score.text, meilleur score, pardon, donc on va tout de suite à un texte et on va dire que c'est égal à quoi bah Déjà, on va écrire le texte, la chaîne de caractère, meilleur score. On va faire un espace et on va concaténer avec une autre valeur. C'est-à-dire qu'ici, je me mets un petit plus pour euh, afficher derrière, tout simplement, une concaténation, une autre euh, chaîne de caractères ou, euh, ou autre. Et ici, ça va être le cas. Par contre, on va devoir aller chercher maintenant avec PlayerPref la valeur du meilleur score. Donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser PlayerPref. Donc, la première chose à faire, c'est ça. On va faire un point et là, on va, tuer, pardon, on va utiliser le getInt, comme vous pouvez le voir. On va ouvrir une parenthèse et on peut voir que ça me demande sous forme de, sous le nom de qui euh, une chaîne de caractères. Et évidemment là, elle n'existe pas. Donc ce que je vais faire, je vais, je vais l'appeler, je peux l'appeler comme je veux, score, M score, meilleur score, best score. Là, je vais euh, l'appeler meilleur, euh, meilleur score, allez, pour ne pas l'appeler M score, pour que ceux qui débutent ne soient pas trop perturbés avec le, les noms. On va essayer de les différencier. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer bah Déjà, on peut tester. C'est-à-dire que si mon code fonctionne, au start, mon champ qui est actuellement euh, affiche des points, je pense 555, va devoir être remplacé par meilleur score et évidemment par la valeur de cette clé qui est dans le registre. Sauf que cette clé n'existe pas. Et comme je vous l'ai dit, la bonne méthode voudrait normalement qu'on teste si elle existe et donc si elle existe, on fait ça. Si elle n'existe pas, on écrit mais meilleur score 0, par exemple. Sauf que Unity est capable, sans aucun souci, de nous renvoyer ici, si elle n'existe pas, 0. Donc ça va être exactement ce qu'on elle n'existe pas, le meilleur score c'est 0 donc on va tester tout de suite ça et ici au play normalement meilleur score devrait se remplacer par meilleur score 0, on teste et ça ne fonctionne pas alors évidemment vous voyez encore une erreur de ma part, c'est tout à fait logique ici on me dit qu'il y a une instance en fait euh, de l'objet qui, qui est nulle tout simplement parce que j'ai modifié ici et mon texte mon, mon script canvas script attend une variable publique de type texte et j'ai oublié tout simplement de la glisser dedans donc maintenant on recommence et on peut voir ici que j'ai bien mon meilleur score qui passe à 0 donc c'est parfait, maintenant ce qu'il faut s'occuper c'est justement, vous voyez comme ici je score un point enfin là j'ai pas eu le temps de le faire mais euh, si je score un point euh, il faut maintenant, je suis à 2, 3 il faut que je puisse maintenant tester Voilà et, euh, et au start euh, cette méthode va être rappelée et va afficher le meilleur score, donc comment peut-on faire comme je vous l'ai dit, on pourrait utiliser et le faire uniquement quand le player perd, sauf que euh, ça va être un peu plus compliqué si vous débutez j'espère déjà que je vous ai pas trop perdu euh, sur la, les méthodes publiques précédemment qu'on avait, qu avait utilisées. Alors évidemment ici c'est un cours débutant, je vous explique comment ça marche, mais euh, il faut pousser un peu plus les choses, mais ça vous permet déjà d'avoir une bonne base. Alors, on va ici tout simplement, à chaque fois qu'on va scorer un point et qu'on l'affiche à l'écran, ben, on va vérifier si justement notre score est plus grand ou pas que le meilleur score. Et si c'est le cas, on va l'inscrire. Ça rend quand même pour avantage si le jeu par exemple crash. Euh, à un moment donné, euh, on va le meilleur score va être stocké à chaque fois qu'on le dépasse. Alors que si on le fait au moment où le player perd, si le jeu crache en plein milieu du jeu, euh, bah le, le, le, le, le meilleur score ne serait pas inscrit parce que justement l'unity n'aurait pas eu le temps d'écrire cette valeur. Euh, donc c'est à cet avantage, c'est à voir. Alors c'est pas très très gourmand en soi de faire comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. On va pas le faire non plus 100 fois par seconde, 60 fois par seconde. Donc du coup ça peut être fait comme ça. Ça a des avantages et des inconvénients évidemment. C'est qu'on va utiliser le jeu au niveau ce serait peut-être un peu plus logique de le faire euh, en fin de partie, mais bon, là on va faire comme ça, ce sera plus simple, et je vous dis ça a quelques avantages. Donc c'est assez simple, ici on va faire une condition, on va dire « if ». Le score actuel, donc le score n'existe pas pardon, c'est sc parce qu'ici je vais vous rappeler que dans la méthode publique on passe le score actuel à mettre à jour ici dans le champ texte sous le, la variable sc, on la passe en paramètre. Donc on va dire si fc est plus grand que quoi Ça va être player pref et ce coup-ci ça va plus être un get, euh, ça va être un, ça va être un get pardon, excusez-moi, un getint et la même chose, on va utiliser la même la même clé ici qui est meilleur score. Et donc ça voudra dire que si mon score actuel dépasse ce meilleur score, je vous rappelle que là il est de zéro quand il n'existe pas, et ben, je vais simplement maintenant écrire cette valeur. Et c'est là où ça va différer un petit peu, c'est qu'on va utiliser player playerpref et on va faire un setint. Et on va de nouveau utiliser la même clé. Par contre, à la différence c'est qu'ici on va devoir, après la virgule, qu'on on va devoir renseigner la valeur qu'on veut passer dans cette clé. Et on la connaît parce que ben, c'est justement notre score, donc sc voilà, donc j'espère que vous comprenez bien la manœuvre, euh, ça nous permettra en fait de stocker euh, le meilleur score à chaque fois qu'on le dépasse tout simplement donc on va enregistrer ce script et on va tester tout de suite pour voir si ça fonctionne, donc évidemment ici je vais me mettre en plein écran voilà, on a bien 0 qui est affiché. Je vais volontairement essayer de passer le premier sans me faire avoir. Voilà, pang. Et on peut voir que j'ai bien un meilleur score de 1 au rechargement de la scène. Je vais essayer de le battre une deuxième fois. Ça ne devrait pas être bien compliqué. Voilà, ça commence à être jouable. Et ici, je vais... Voilà. Et j'ai bien 600 meilleurs scores. Donc on peut voir que ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. On a maintenant un jeu qui fonctionne, qui est fonctionnel, qui est très proche. Évidemment, c'est assez... On pourrait encore améliorer les choses. Mais vous avez ici une base du Flappy Bird euh, qui est complètement fonctionnelle, qui joue et qui peut être euh, améliorée évidemment. Donc vous avez une bonne base. Alors voilà, hop, 10, 9, pardon, j'ai fait 9, pas de souci. Donc on a ici, on peut voir ce jeu qui fonctionne, alors je vais euh, bah on va clore je pense euh, cette mini-série maintenant alors évidemment il y a pas mal de choses qu'on pourrait euh, aborder encore, par exemple le son qu'on n'a pas du tout géré euh, un écran de game over, un menu qui nous afficherait aussi le meilleur score, ce qui serait un peu plus logique des choses, enfin on pourrait euh, accélérer par exemple pour euh, augmenter la, la difficulté du jeu au fil du temps, pour accélérer la vitesse de déplacement des pipes euh, on pourrait imaginer beaucoup de choses tout est faisable, il suffit Vraiment, de, la seule limite sera votre imagination, mais vraiment tout est faisable. Alors, je vais profiter euh, pour ceux qui ont, euh, qui débutent et qui, à qui cette série a plu, de vous présenter, euh, si vous voulez un peu pousser les choses un peu plus loin, euh, les formations que je mets à disposition, euh, avec des tarifs spécifiques justement pour les abonnés de la chaîne YouTube ou euh, les abonnés du site internet. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Voilà donc vous avez ici sur le site des promos ici mais sinon vous allez dans formation à prix réduit. Et vous avez pas mal de formations, notamment ici, euh, cette formation qui actuellement est, donc, est à 12 euros. Ici, en promotion, vous avez la formation complète qui inclut euh, toutes mes formations Unity qui est en promotion à 10 euros. Donc, n'hésitez pas. Alors, attention, il y a des promotions à 10 euros ou à 15 euros. Il y a un peu tous les prix. Euh, c'est par période. Comme là, il reste 48 heures et euh, il n'y a plus. Euh, en fait, c'est limité en nombre d'offres. Donc, c'est inscrit de toute façon quand vous essayez de l'acheter. Donc, si vous voulez plus de renseignements, bah, par exemple, ici sur Unity 3D, développer modéliser un jeu pour euh, monétiser pardon un jeu pour smartphone Android en 2D, euh, Et ben vous cliquez dessus, vous aurez ici la possibilité en cliquant sur suivre cette formation, d'avoir le tarif préférentiel de 12 euros ici. Euh, alors n'hésitez pas à me contacter, euh, si vous en avez besoin et que vous voyez qu'il n'y a pas de promotion, je peux essayer d'en faire, c'est par période, donc n'hésitez pas. Donc vous avez ici le descriptif euh, et vous pouvez ensuite aller euh, sur suivre cette formation, donc je vais ouvrir ça dans une navigation privée parce que sinon je ne vais pas avoir la même chose que vous, mais vous avez ici tout le détail de la formation, vous pouvez voir 12 euros au lieu de 120, 90 euros de 90% pardon de réduction. Vous avez un petit descriptif, vous avez des previews. Donc, allez voir ici, euh, vous avez des previews au niveau des sessions. Alors, vous voyez, vous démarrez par les bases d'Unity, les bases du c parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir les variables, les conditions, les boucles, les loops. Et ici, vous avez la création du personnage. Tout ça est détaillé pas à pas. Vous avez beaucoup de sessions. Vous pouvez, euh, alors, le gros avantage, parce qu'on me dit pourquoi et tout ça, c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez dialoguer avec moi en tant que formateur chez Unity. Vous avez des ressources disponibles vous récupérez la set complète du jeu 2D après vous avez ici un petit une petite démo euh, du cours en fait de ce qu'on va aborder parce que ça va vraiment un petit teaser donc allez la voir allez voir ce teaser ça pose ça vous permettra de vous faire une idée vraiment, euh, et évidemment vous avez d'autres formations comme ici celle qui marche pas mal en ce moment, qui est aussi en promotion, qui est assez intéressante parce qu'en fait elle inclut d'ailleurs cette formation là, vous avez ici la possibilité euh, d'avoir une formation complète qui est de plus actuellement de 45 heures de vidéo, donc vous voyez qui aborde toutes les euh, formations Unity, notamment celle que je viens de vous montrer en 2D, donc ici la création d'un FPS, bah, vous avez beaucoup de choses, d'ailleurs si vous allez au niveau de cette formation, vous allez arriver sur le lien nouti, vous, vous pouvez voir que là à 10 euros au lieu de 200, c'est par période, donc profitez-en. Euh, c'est pas toujours ce prix-là, ça, ça bouge beaucoup. Euh, normalement, elle est au prix ici préférentiel sur le site pour les abonnés de 24 euros, mais là en ce moment elle est à 10 euros. Donc n'hésitez pas à surveiller et si vraiment vous, vous êtes intéressé, que vous voulez commencer, et que vous voyez pas de promotion, essayez de me contacter. Si je peux, je le ferai. Sinon, c'est déjà un tarif assez intéressant. Et vous avez ici donc 224 sessions, c'est rangé par cours. Donc vous avez ici par exemple la création du FPS, la développement le développement monétisation du jeu Android donc c'est très similaire euh, vous avez effectivement tout ce qui est dedans au niveau des vidéos et vous récupérez les projets les assets donc vous pouvez comme ça avoir une base de jeu euh, et, euh, et modifier ça à votre guise pour l'adapter à ce que vous voulez faire ça parle aussi de la monétisation sur YouTube euh, la monétisation pardon de votre jeu grâce à la publicité euh, la distribution sur le Google Store voir comment on peut compiler tout ça avec une 10 comment switcher un projet comme le nôtre ici avec le Flappy Bird vers Android, enfin vous avez ouvert les smartphones d'ailleurs parce que ça fonctionne exactement de la même manière si vous allez aller sur iOS donc n'hésitez pas à aller voir ça en tout cas euh, j'espère que cette série sur le Flappy Bird vous aura plu donc voilà, alors je vous dis à bientôt pour une prochaine série, il y a beaucoup de demandes, passez par le site internet si vous voulez faire une demande de, de, de petites séries ou de tutos euh, voilà je le ferai grand plaisir je, moi je vous dis à bientôt pour un, un, une prochaine série ou un prochain tuto n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer ce genre de mini-série euh, pour ceux qui débutent ou même pour ceux qui sont un peu plus confirmés on en apprend tout le temps et euh, n'hésitez pas à vous abonner moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine mini-série à bientôt bye bye